Alors ben, moi je suis Mathieu Agel, j'ai créé la société MH Déco, euh, qui est en fait une agence d'architecture d'intérieur qu'on a créé en 2008 en région parisienne avec une volonté c'était de se démarquer du métier et à l'époque enfin, et encore aujourd'hui tous les architectes d'intérieur travaillent sous leur nom propre et nous on, vou on voulait en créer une marque en se disant finalement peu importe quel est l'archi qui est derrière l'important c'est que le client puisse s'identifier auprès d'une marque voilà, c'est ce qu'on a fait en région parisienne, on a eu la chance que ça fonctionne très très bien et en 2013, on a décidé de franchiser le concept, donc intégrer des architectes d'intérieur de manière totalement autonome, qui géraient leur propre agence MHDECO, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui on est 28 agences, ouais, 28 agences réparties sur la France et on continue notre, notre petit bonhomme de chemin. <rire> Pour vous, non, J'essaie je... je... de me rappeler comment je les... Mais en fait celle-ci je crois que je fais appel à vous Quasiment depuis le départ en fait Ah ouais il n'y a pas eu de Si ah, il y a eu, de... eu, un... si, y a eu des logiciels avant mais depuis le départ que vous existez je crois hein. Quasiment parce que quand je suis, ah, à... quand je suis Avec okay. client chez vous je vous deviez être 5 ou 6 salariés Je crois euh, Alors comment on a rencontré celle-ci euh, C'était en 2010 ou 2012 je crois Où euh, comme tout le monde hein, on travaillait au départ sur Excel Après on a pris 2-3 logiciels CRM payant, gratuit, on a un peu, un peu tout essayé euh, Mais je pense que comme Dans beaucoup de métiers il y a un peu à boire et à manger dedans euh, on, voit vite les, on voit vite les limites de tous ces logiciels et on cherchait voilà des logiciels un peu plus sérieux et alors je pourrais plus dire comment mais on a entendu parler de celle-ci euh, et c'est vrai que sans faire de, de, de promotion on est devenu assez fan du concept parce que c'était un, un logiciel ou un cloud <rire> un cloud in English <rire> euh, qui, qui permettait d'être je trouve très puissant, très fonctionnel et à la fois très simple d'utilisation. Chaque franchisé chez nous étant indépendant, a son propre compte celle-ci, donc de manière indépendante. Et c'est vrai que pour des archidateurs, utiliser un CRM, c'est toujours compliqué. Euh, ce ne sont pas des chefs d'entreprise nés, utiliser un CRM, c'est pas dans leur habitude. Il faut qu'elles comprennent à quoi ça sert, comment on va l'utiliser, quel temps elles vont gagner. Donc en plus, quand on leur propose un outil une usine à gaz c'était compliqué et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on leur présente l'outil euh, elles ont l'impression que ça va être une usine à gaz et après deux trois manips elles se rendent en fait c'est assez simple le hein, fait que tous les liens soient cliquables qu'on n'a pas une manière de l'utiliser chacun l'utilise comme on veut ne serait ce que pour créer une facture on passe par le menu on passe par le client on passe par où on veut ça en fait que chacun y trouve ses marques et c'était assez simple pour nous d'intégrer un CRM dans un réseau de franchisés euh, qui n'était pas habitué à ça euh, sur le système de facturation on, on facture beaucoup de personnes finalement, on a, on a de l'apport d'affaires sur des entreprises, on a des franchisés qui facturent des clients, nous on facture des franchisés, et celle-ci nous a permis de gagner énormément de temps en structurant nos factures, euh, en utilisant tous les modèles notamment d'email, de facturation, etc. Donc on a un gain de temps euh, assez impressionnant, et nos franchisés qui ne se rendent peut-être pas compte de ce gain de temps parce qu'elles sont baignées chez celle ci de, de, depuis leur entrée chez nous, mais... Euh, je sais qu'aujourd'hui, elles ont conscience du fait qu'elles ont des outils à disposition, dont celle-ci, qui fait partie des outils euh, qui sont des avantages de la franchise, qui leur permettent de gagner du temps, qui leur permettent de gagner en crédibilité aussi, de ne pas passer du temps à modeler des factures, à calculer des taux de TVA, à utiliser des textes de loi. Enfin, voilà, Tout est préfet. et ça, je sais que c'est un vrai confort pour nous, mais aussi pour nos franchisés.